Bonjour et bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake Designer. Dans cette chaîne, je souhaite accompagner des personnes qui, comme moi, ont eu une passion qui dans la pâtisserie et ont décidé de transformer cette passion en une entreprise et de pouvoir en vivre. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler du confinement et comment est-ce qu'on peut mettre le confinement au profit de son entreprise donc si vous suivez cette chaîne ou cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné je vous encourage à cliquer sur le bouton et de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles publications comment peut-on mettre au profit euh, le confinement pour son entreprise premièrement dans ce confinement on a du temps on a beaucoup de temps et en général, quand on a du temps, ce que moi je conseille de faire, c'est de réfléchir et de penser à comment est-ce qu'on va faire après le confinement. Et lorsqu'on a une entreprise ou bien qu'on veut se lancer dans le game design et entreprendre de manière professionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir se poser. Premièrement, se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je vais faire Pourquoi je veux faire ça pourquoi le cake design Pourquoi la pâtisserie Pourquoi l'entrepreneuriat Des questions à se poser et à trouver des réponses. Et après cela, on peut se dire, d'accord, j'ai mes questions, j'ai mes réponses, mais je vais continuer. Dans ce cas, quand est-ce que je commence J'ai un, tra un travail actuellement, je suis encore salarié ou alors je suis au chômage, mais comment faire Quand se lancer comment se lancer de manière stratégique pour mettre toutes les chances de son côté. Quand, on a, la question, quand on, a la, on a la question, on a la réponse. Et on se dit, ok, je sais, quand je vais me lancer, comment, maintenant, comment est-ce que je fais Par où est-ce que je commence C'est quoi une entreprise Et c'est là que tout commence en se disant, en se demandant, est-ce que mon savoir-faire sera suffisant Est-ce que le fait de savoir-faire des gâteaux de bons gâteaux, de beaux gâteaux est suffisant pour réussir mon projet. On peut être, être, on peut être la meilleure pâtissière, faire des gâteaux les plus beaux, les plus bons, mais ne pas réussir à s'en sortir. Simplement parce que quand on parle d'entrepreneuriat, de création d'entreprise, il y a beaucoup plus de choses à faire que la technique, que le savoir-faire. Les mains ne vont pas suffire. Il faudra se poser, de comprendre ce que c'est qu'une entreprise, comment elle fonctionne, comment faire pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Il faudra avoir tout dans son ensemble. Beaucoup de questions à aborder et finalement résumer toutes ces questions et toutes les réponses et tous les choix qu'on a faits dans un business plan. Beaucoup de gens veulent faire des business plans euh, J'ai eu beaucoup de, de demandes, en tout cas, d'aide de, de, par rapport à, à faire un business plan pour euh, une banque euh, ou bien pour, euh, pour euh, pouvoir euh, pitcher son projet ou apporter son projet devant une... des, des, des potentiels investisseurs. Mais avant d'arriver au business plan, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de questions à se poser, il y a beaucoup de réponses euh, à apporter. Et le business plan, c'est finalement un résumé texte et chiffres de tout ce qu'on a pu faire en amont et laissez-moi vous dire que si on n'arrive pas à faire tout cela et si on n'a pas posé les, euh, les bases il va être très compliqué de se lancer dans le cake design et de pouvoir réussir dans le cake design parce que laissez-moi vous dire c'est un domaine nouveau en tout cas en France ou bien même en Afrique parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent depuis l'Afrique ou même aux états unis au Canada, en Belgique, dans les pays francophones du moins. C'est quelque chose de nouveau. Parce que c'est typiquement anglo-saxon, le cake design. Alors pour que ça puisse émerger dans la partie francophone, il y a des choses à savoir. Et vraiment replacer le cake design à sa place. Et non pas à la place qu'on lui a... On a, on a laissé avoir de manière euh, spontanée. Parce que beaucoup commencent à la maison, comme moi par une passion, pour faire plaisir, mais après veulent se lancer plus loin. Et là, il y a des questions fondamentales qui se posent. Et si ces questions ne les abordent pas dans l'ordre, et qu'on ne les résout pas, il sera compliqué de tirer son épingle du jeu. C'est pourquoi, pour vous aider dans cette démarche, je suis actuellement en train de finaliser une formation euh, qui va s'appeler « Lancer, et réussir son business de cake design le nom peut changer mais l'idée c'est globalement ça qui va aborder tous les points du début jusqu'au business plan et qui va pouvoir vous donner beaucoup d'éléments réunis au même endroit pour voir vous lancer c'est une formation que moi j'aurais aimé trouver lorsque moi je me suis lancé que j'aurais aimé lire que j'aurais aimé écouter Lorsque moi, je me suis lancée, mais qui n'existait pas. L'année dernière, quand j'ai fait mon business plan, euh, j'ai voulu m'appuyer sur une base euh, pour la trouver quelque chose. Et j'ai trouvé sur internet, un, un... en tout cas, quelque chose qui s'appelait business plan, que j'ai ouvert. Et j'ai été très déçue parce que ça ne répondait pas à mon besoin. C'était juste encore des recommandations, du texte, fais ci, fais ça, euh, que je savais déjà en fait. Mais pour le business plan, j'aurais aimé avoir un modèle. Euh, comment trouver les informations Comment les chiffrer Comment les positionner Comment savoir si mon modèle va être rentable Combien il faudra que je vende de gâteaux par mois pour pouvoir couvrir mes charges et me dégager un salaire ou un profit Ces questions-là, je voulais les aborder, mais je n'ai rien trouvé sur Internet, encore en français. Alors, j'ai décidé de faire cette formation. Ma première formation en sujet entrepreneur, qui, je pense, euh, sera vraiment une bonne base et euh, un coup de pouce pour sortir du confinement et prendre le temps, pendant ce confinement, de peaufiner son projet, de travailler dessus et de ressortir fort, chargé à bloc de ses chiffres, de ses objectifs, de sa vision de ce qu'on veut faire, de qui on est, de ce qu'on veut réaliser à travers ce projet, et pouvoir le dérouler comme sur un tapis rouge. Exactement, le dérouler. Parce que l'intérêt de faire un business plan, c'est que lorsqu'on l'a, après, on applique simplement ce qu'on a prévu de faire. On met les moyens qu'on a prévu de mettre. Et un business plan s'adapte à ses moyens. On peut faire une entreprise avec 100 000, avec 50 000, avec 10 000, avec 5 000. Ils ne seront pas identiques parce que le business plan va s'adapter à comment est-ce qu'on veut faire les choses. Donc c'est au business plan de s'adapter à votre situation et à ce que vous voulez faire. Et non pas à vous de vous adapter à un business plan quelconque, etc. Et euh, dans cette formation, c'est ce que je vais aborder point par point. Euh, il y aura plusieurs modules. J'ai prévu 9 à 10 modules avec des, des gros modules sur le marketing, des gros modules sur euh, euh, la vente aussi, euh, tout ce qui est commercial. Car euh, bien évidemment, si on ne veut pas vendre, euh, ce n'est pas la peine de vouloir faire du cake design, parce qu'il ne suffira pas seulement de faire un gâteau, mais il faudra aussi qu'on achète ce gâteau. Il faudra qu'on vous trouve, qu'on parle avec vous, qu'on conclut, qu'on signe, et après qu'on mange votre gâteau. Donc avant de manger le gâteau et de le trouver bon, beau et succulent, il y a beaucoup d'étapes en amont qui, si elles sont mal faites ou pas faites du tout, on ne peut pas, on peut vraiment pas tirer son épingle du jeu. Donc voilà ce que j'arrive à vous dire euh, dans cette vidéo. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, comment vous accueillez la nouvelle, est-ce que c'est une formation que vous avez rêvée Moi, en tout cas, j'en ai rêvé et, euh, et j'aurais aimé en trouver une quand, quand, je, me suis, quand je me suis lancée. L'année dernière, j'ai pu faire une formation euh, sur l'entrepreneuriat où j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et donc, au-delà même du savoir-faire, euh, mes gâteaux, mes clients me le disent, ils sont beaux, ils sont bons. Euh, mais en tout cas, euh, je n'aurais pas pu arriver à être satisfait de ce que je fais et à me dire que je veux gérer une entreprise ou à réussir une entreprise si je en n'avais pas de stratégie et, euh, et un business plan euh, tout tracé par rapport à ce que je vais faire. Et aussi, qui répond aussi à mon idéal de vie. Pourquoi je veux m'engager dans... L'univers de la pâtisserie. Pourquoi est-ce que je vais aider les gens Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo Ce sont des questions qu'il faut se poser avant d'aller plus loin. Et donc, cette formation, nous allons en parler. Elle va arriver début mai, en tout cas. Et, euh, et on, si vous n'êtes pas encore dans ma base de, de Kick entrepreneur, je vous invite sans plus tarder à vous inscrire, comme ça vous serez dans les premiers qui vont recevoir. Euh, l'annonce parce qu'il y aura bien évidemment un tarif préférentiel pour les premiers qui vont s'inscrire pour vous motiver donc ce sera important de pouvoir ne pas manquer en tout cas l'information de, de lancement, voilà et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage dans ce confinement et, et je vous dis à très bientôt